Je m'appelle Arthur, j'ai 25 ans et je joue de la clarinette. Je m'appelle Marc-André, j'ai 19 ans et je joue de la contrebasse. Je m'appelle Nadia, je joue de la harpe et du piano, j'ai 21 ans. Au piano, j'étais toujours inspirée par, par le son qui est beaucoup plus différent que la harpe. Et La harpe est un son féerique, c'est un instrument qui vient de Comte des Fées. En fait dans la musique classique c'est le répertoire qui est classique mais après la manière qu'on a de l'interpréter peut être tout à fait moderne et c'est d'ailleurs pour ça qu'on continue à jouer ce même répertoire parce qu'on a toujours des nouvelles choses à en dire. Michael Jackson.